Entrez Bonjour Michael Ça va Cyril Ça va bien Tu viens pour un album euh... Ah non, pas vraiment, non, non, non. Moi je viens jouer chez toi. Ah d'accord. D'ailleurs, voilà la manette, car vous l'aurez compris, prochainement, donc j'irai jouer chez vous nous venons jouer chez Michael Goldman.